Bonjour Amaru eh, Bonjour Raphaël eh, quand, on, euh, quand tu me demandais euh, le thème du nouveau synode et qu'on m'a dit euh, la synodalité, euh, moi j'ai cru que la personne n'avait pas compris euh, ma question au départ, ou soit que euh, moi j'avais euh, mal compris sa réponse. Mais en fait non, hein, on s'était euh, très très bien compris. Euh, un synode sur la synodalité hein, Mais donc, le titre. Hein. Mmh. Ouais, euh, Mais il en arrive quoi au Vatican là Ils ont plus d'idées ou quoi ah, Les gars, on va faire un nouveau synode Non, non, non attendez, euh, je crois qu'on a fait le tour de la question. Hein. La jeunesse, on l'a fait, la famille aussi. C'est vrai mmh. Et puis là, il y, a un, il y a un cardinal rigolo qui a dû dire eh, « eh, Pourquoi on ne ferait pas un synode sur la synodalité ?» Et là, tout le monde a dû dire wow, « Waouh, comment c'est méta Jean-Pierre Génial !» euh, Et en fait, euh, là, il s'est dit « Non, euh, <coughs> C'est quand que je leur dis que c'est une blague maintenant euh, ou oh non, ça risque de mal passer. Bon, enfin, j'espère que ça s'est pas vraiment passé comme ça. Mais du coup, Amaru, qu'est-ce que ça vous inspire, ce, ce nouveau thème bah, Au départ, moi, je me suis dit, comme tout le monde, hein, avec des synodalités, on mettrait le Vatican en bouteille. Hein. Et puis, euh, j'ai commencé à me poser euh, la question euh, de savoir qu'est-ce que c'était, quoi, hein, un synode sur la synodalité. Hein, ça fait un petit peu mise en abîme. Euh, c'est un peu déboussolant, vu comme ça. Hein, on se croirait dans Inception. Euh, et <rire> en tant que réalisateur, ça m'a rappelé un format de vidéo qui existe. C'est euh, le making of. Euh, et franchement, je, je, suis un, je suis un grand fan en plus de, de Making of, c'est vrai C'est quoi ça un Making euh, of bah, Un Making of, c'est un format, c'est euh, la présence d'une caméra, si vous voulez, sur un tournage. Euh, on voit les acteurs, on voit le réalisateur, mais on, on voit aussi les techniciens, les figurants, euh, des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui sont euh, un petit peu de, de, dans des postures un peu informelles. Et ça permet de comprendre les dessous d'une scène ou la vision qui se cache derrière un film. Et ça donne un éclairage vraiment intéressant sur la manière dont le travail de mise en scène ou d'écriture a été opéré au départ. Et en voyant le travail sur la synodalité comme ça, euh, je me suis dit qu'on pouvait s'en saisir pour quelque part essayer de faire une sorte de making-of sur les thématiques précises euh, qui nous tiennent à cœur dans l'Église. Et aussi surprenant que ça puisse vous, vous paraître, hein, alors que j'étais vraiment interloqué au départ par cette thématique en me disant Moi, la synodalité, jamais Eh bien, euh, eh ben, en fait, non. Euh, Figurez-vous que j'ai participé à ma première soirée synode lundi dernier. Et c'était tellement intéressant que j'ai hâte qu'on se retrouve, pas la semaine prochaine, mais la prochaine réunion. Eh bien, comme quoi, hein, tout, tout est possible, la conversion est possible. Merci beaucoup, Amaro.